Alors bonjour, je vous présente mon collègue Pierre Lamarche qui est consultant fonctionnel OpenERP donc chez Savoirfaire Linux depuis quelques semaines. Bonjour. Alors on organise le premier meet-up ici dans les bureaux de Savoirfaire Linux pour la première fois donc le 10 octobre sur OpenERP Montréal. Et peux-tu nous expliquer un peu le programme de l'événement bah tout à fait. Bah dans un premier temps, en fait, on fera une petite présentation d'une quinzaine de minutes, pas plus, sur, bon faut bien commencer quelque part, sur les modules vente et CRM. Et pour le premier Meetup, on va voir ces deux premiers modules et ensuite s'ouvrira une petite conversation, débat sur euh, OpenERP, toutes ces pratiques, il faudra un échange de, de connaissances autour de OpenERP. Donc attendez-vous à avoir un petit peu de, de contenu partagé avec Pierre, mais en même temps on fera connaissance avec euh, ces deux modules. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier Est-ce qu'il y a une orientation déjà à laquelle tu as pensé pour la présentation bah, On va essayer de faire un scénario et une présentation très sommaire, très simple, on va dire de la connaissance et de l'identification d'une opportunité jusqu'à la conclusion de la vente et de la prise de commande, tout simplement, tout le processus qui va d'un bout à l'autre. Alors il y a des gens qui vont peut-être connaître déjà ça, euh, parce qu'on quand même on s'adresse à des gens qui connaissent OpenRP. Euh, donc qu'est-ce qu'on attend d'eux euh, au terme de cette présentation L'avantage d'OpenERP, c'est que c'est entièrement modulable, donc il euh, y a toujours des idées qui, vont, qui viennent de la gauche, de la droite, tout le monde a ses propres idées, le but du jeu c'est de pouvoir en débattre, pouvoir échanger ses idées, ses connaissances, et puis bah, de tous ressortir euh, de cette réunion un peu plus riche, un peu plus, avec un peu plus de connaissances. Parfait, puis alors évidemment, on espère qu'il y aura une petite communauté qui va commencer à se former autour d'OpenERP, puis qu'on se reverra le mois suivant. Et puis à ce moment-là, bah écoutez, on en parlera parce qu'il sera toujours temps de proposer des sujets de présentation vous aussi et des sujets de conversation et de discussion ou d'autres idées pour la suite. Alors c'est un rendez-vous C'est un rendez-vous, c'est le 10 octobre à 17h30 dans nos bureaux ici chez Savoir Faire Linux. Exact. À bientôt À bientôt